Salut tout le monde ici, Yann yes. et Sofiane. Bon, petite vidéo, c'est une vidéo sur quoi Yann Tu sais ou tu sais pas sur, sur les jeux vidéo. Ouais, ça c'est normal parce que là, il n'y a pas de en promo, je secret. Il y a un promo, je crois. Alors oui, une partie c'est en promo et une partie ont été achetés d'occasion. Euh, avec ça, alors, il y a tout. Il y a des jeux que j'ai achetés à des particuliers sur Marketplace. Enfin, non, il y en a qu'un que j'ai acheté sur Marketplace. Après, tout le reste, c'est soit du Micromania. Et ouais, c'est quasiment que du Micromania, la majorité des trucs c'est Micromania, donc euh, franchement, pour ah, ceux ben... qui disent... Ouais, il y a que Micromania. Il y a beaucoup de Micromania. Ah mais, ouais, et un carrefour, juste un. Ouais, donc pour tous ceux qui disent que Micromania, c'est euh, cher et tout, euh, c'est de l'arnaque et tout, alors franchement... Euh, les jeux qui sont récents, alors c'est vrai qu'ils sont plus chers que la grande distribution, mais en même temps, la grande distribution... Euh, quand ils mettent un jeu qui vient de sortir pas cher, euh, ils rattrapent euh, la différence de prix sur d'autres produits comme le fromage, le lait, enfin, tous ces trucs-là. Tu peux, tu peux acheter à la grande distribution, mais c'est vrai que Micromania, quand ils vendent un jeu qui vient de sortir, bah eux, leur gain de pain, c'est vraiment que le jeu même. Donc, euh, donc oui, ils, valent, ils vont vendre plus cher que, que la grande distribution. Mais au-delà de ça, par contre, ce qui est bien chez Micromania, contrairement à Carrefour, Carrefour, Leclerc et Haute, euh, Auchan, c'est le Carrefour Leclerc Auchan, ils mettent du temps à brader leurs jeux. Des vieux jeux, ils les bradent pas du tout. Ils mettent vraiment longtemps. Moi, j'ai des jeux à côté de chez moi, sont dans un Leclerc. Des vieux jeux PS2 PS3. Des vieux jeux Wii U et tout qui sont là depuis longtemps. Et ben franchement, ils ne veulent pas les brader. Ils ne veulent pas les brader. Ils, ils descendent, ils ont un peu descendu le prix par rapport au début. Mais ils sont plus sorts. Micromania, lui, euh, tu sais que six mois après déjà le prix, il va le casser bien. Euh, Deux fois, des jeux sont quasiment gratuits. Vous allez voir, je vais vous montrer des jeux presque gratuits. Franchement, tu verras jamais ça à Carrefour. Peut-être en période de soldes et encore, idem pour le clair et autres. Donc voilà, Micromania, je trouve que les prix sont vraiment très, très honnêtes et pour des jeux qui sont sortis il y a longtemps. Pour le jeu qui vient de sortir, oui, c'est vrai que c'est un peu cher et voilà quoi. C'est pas, c'est comme ça. Enfin, c'est un peu cher, c'est les prix quoi. Mais, euh, mais ouais pour les jeux qui sont sortis un peu plus longtemps, euh, ils bradent très très bien Micromania et pour moi, c'est eux qui bradent le mieux. Donc franchement, le fait que Micromania et plusieurs boutiques qui ferment, pour ma part, je suis un peu dégoûté. Mais bon, je m'écarte totalement du sujet. On va revenir à notre position qui est la présentation des jeux. Ouais, désolé, je cachais ton visage, mais on s'en fout, c'est pas grave. D'accord Ouais. <rire> voilà alors, les premiers jeux, c'est quoi Vas-y, montre-moi, c'est toi qui présentes dans villes 6. J'ai oublié le 6. Il est complet ou pas, on va regarder. C'est la version collector. Celui-ci j'ai eu chez un particulier dans le marketplace. Je l'ai payé, je suis parti. Alors, alors je vais vous expliquer, Déjà, je, je vous montrer, Il y a le jeu. Il y a les deux CD. Ouais, c'est pas grave, il ouais, Avec le CD, ouais. Donc il y a les deux CD. Et deux CD qui sont là, plus le plus la notice. J'ai chopé ça à 2 euros. Alors j'étais en déplacement professionnel. J'ai vu que sur marketplace, c'est un ma particulier qui vendait une Wii U qui fera l'objet d'une vidéo à part. Vraiment pas cher. Et quand je suis parti chez Wii U, il vendait d'autres jeux, dont celui-là. Il m'a dit ça vous intéresse. Je dit, oh, pourquoi pas. Je lui ai combien Il m'a dit bah vous voulez combien J'ai dit 2 euros, c'est bon pour vous. Il m'a fait ouais, 2 euros, c'est bon. Donc il m'a vendu 2 euros. 2 euros, il est en très bon état. Il y avait deux DVD. Il y a un DVD, c'est le jeu, l'autre c'est les voix. Donc ouais. Je suis quand même content. Il est complet pour 2 euros. Ça mange pas de pain comme certains youtubeurs diraient. Ensuite, là, on va passer. Tu as du Micromania. Euh, ouais, tu as du Micromania. Non, non, il reste encore des... un carrefour, là. Ouais, il a, ouais, il y aura un carrefour après, mais là, ça va être beaucoup de Micromania. Donc, le, le jeu, c'est... Comment il s'appelle, Yann Body Golf. Ouais, vert donc ça, Everbody Gold vert Donc, vous avez vu, gars, vous verrez jamais ça dans d'autres magasins, c'est 1 euro. Alors, c'est vrai que Carrefour et tout, les jeux ne sont pas ouverts, les commandes sont ouverts, c'est un peu dommage. mais Chez Carrefour et tout, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, le jeu, il est là. Je suis quand même content, 1 euro. Voilà, c'est c'est quand même pas mal. Ensuite, un jeu que je kiffe, c'est un jeu de tueur pour moi. Ah, c'est magnifique. Les of Vesperia, Definitive Edition, j'ai payé 10 euros chez Micromania, il est neuf. Alors j'avais déjà sur PS4, mais j'ai en version dématérialisée, là j'ai en version physique. J'ai sur PS4, Switch, Xbox 360, euh, Xbox One, et là je suis en train de voir peut-être pour me prendre sur PS3. Bon, sur PS3 il existe qu'en version japonaise. Je suis en train de voir pour me prendre parce que j'ai tellement kiffé que j'aurais bien me prendre sur PS3. Donc voilà, il est complet. Je l'ai payé 10 euros. Alors je suis dégoûté parce qu'il était à 10 euros aussi sur Amazon, mais j'ai loupé. Et alors que là, chez Micromania, il était. Euh, il était euh, le problème, c'est qu'il est débisté. En plus, il est un tout petit peu endommagé. Mais bon, voilà, quoi, j'ai quand même pris. Tant pis, c'est pas grave. C'est un <rire> jeu que je kiffe. Ouais, donc 10 euros. Tales of Vesperia. Pseudo 9. Ensuite, c'est quoi pendant la hit. ouais, donc ça j'ai ça J'ai acheté fin avril, mais je l'ai offert à mon fils de mai pour euh, pour la fête de la hit, qui est une fête euh, à la fin du ramadan. Donc euh, j'avais acheté ça, euh, j'ai payé 20 euros. Et il est bien ou il est pas bien, il ah, il est bien. Tu es arrivé loin ou pas? Un peu, je suis là la ouais, Donc il ce boss ouais, côté château et c'est euh... d'accord, d'accord. Mais je crois qu'elle a perdu sa partie Bizarrement, il a perdu sa partie, je crois. Donc... Il y a une porte-clé déjà. La porte-clé. ce qui est bien, ça, c'est qu'il y a une porte-clé. Ça rappelle les bons souvenirs de la Master System. Pour ceux qui s'en souviennent, tu as allumé la Master en... System sans jeu. Tu as allumé, c'est Alex Kidd qui apparaissait, qui démarrait. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une notice façon d'époque. Donc, ça, je suis quand même content. Et voilà, bon, ça, ça permet à Eliane de découvrir les jeux de mon enfance. Même s'il découvre. Euh... De temps en temps, quand, euh, quand j'allume euh, des anciennes consoles. C'est moitié moi, normal, moitié pixel. Ah oui, ce qui veut dire, c'est qu'il y a des fois, tu joues en mode normal, en mode euh, ce qu'ils appellent DX. Et de temps en temps, tu joues en mode euh, bah, l'ancienne, quoi. Pixel, lui, il appelle pixel, mais en mode. Euh, ouais, c'est pixel en quelque sorte. Ouais, mais s'il y a, comme par exemple, la norme qui, un arpé qui me gênait, je mets en mode pixel. Donc voilà, et après je le remets en mode normal, donc avec ce qui dit 20 euros. Donc voilà, ensuite, toujours sur la Switch, toujours chez Micromania, c'est quoi celui-là? C'est Bissimulator. Bissimulator, c'est un jeu d'abeilles de, mmh. et... et des insectes. Ouais, ouais, c'est des abeilles, des insectes. Tu contrôles une abeille, bon, franchement, c'est pas le jeu qui me que je rêverais de jouer, mais pourquoi pas essayer un jour. Il a, il a coûté, celui-là, cinq euros, Micromania. Oui, moi aussi, je vais essayer aussi. Je sais, occasion. Ouais, mais même si j'aime, même si j'aime pas, mais je vais essayer. Bon, c'est ça. va essayer après ça. Ouais, enfin. voilà. Alors, tu Micromania, de toute façon, euh, ça va être que du Micromania, ça fait le dernier jeu. Euh, c'est quoi celui-là Ça c'est. Blues ah, and Rituals of the Night. Donc, Bluesstead. Euh, il a coûté 7 euros Micromania. C'est neuf, mais ce n'est pas neuf. Vous voyez le truc bon, C'est pas grave, c'est ouais. pas. C'est du Micromania tout craché. Donc, 7 balles. 7 balles. On est quand même content. 7 euros il a coûté. Ensuite, un jeu qui n'a pas coûté très cher. Et franchement, j'ai du mal à le trouver. Je l'ai trouvé en dehors de ma région quand je suis parti chez moi, mes beaux-parents sur la région d'Orléans. Euh, au Micromania de Chessy d'ailleurs. De 45. J'ai trouvé un jeu alors, il est abîmé pour du Franchement, je trouve qu'il est vachement abîmé. Enfin, vachement, il a... ah ouais, tout est un relatif. Peu, il est un peu abîmé, là. Mais c'est une version collector sur Switch et il m'a coûté vraiment pas cher. 5 euros, il m'a coûté. C'est quoi, Liane C'est route letter last en Route letter last en Donc, 5 euros en version collector. Pour ouvrir la boîte. Ouais, donc il est là. On voit que c'est un peu abîmé. Ah là ouais, même ici, là. C'est vrai que c'est chiant pire. C'est un peu pire, un peu pire hein. je sais pas si ça se dit un peu pire, mais mais ouais, le tout est abîmé. Mais ouais, il m'a pas coûté cher. 5 euros et il devient.. Et franchement, dans là où j'habite, il n'y pas de micronia qui est proposé. J'ai dû le prendre à Orléans quand je suis parti chez mes parents. Donc voilà, je suis quand même content. 5 euros. Et Attends, en... pas si, complet si ouais, mais j'ai pas envie de l'ouvrir parce que j'ai eu du mal quand tu l'ouvre j'ai du mal à le fermer. Mais il est complet. Il mmh, y a quoi dedans Il y a... y a le jeu. Et il y a un artbook, c'est tout. A pas grand chose, mis à part le jeu d'Arbouk, il n'y a pas grand chose donc voilà. Ensuite, le dernier jeu, c'est pour Legend of Zelda qui voient euh, le soir euh, HD. là. Là, on va voir si c'est complet. The Legend of Zelda Skyward euh, Skyward World, Sword HD. Euh, Celui-ci, j'ai payé à Carrefour. Je suis parti acheter à Carrefour, il était à 45 euros moins 50% sur la carte de fidélité donc euh, en gros ils me remboursaient la moitié soit attends, attends de faire bouger parce que ça fait bouger la caméra ils m'ont ils, ils remboursé à moitié sur la carte de fidélité alors moi ça me dérange pas parce que je fais souvent une course à Carrefour donc en gros j'ai payé à 25 euros le jeu ouais je crois que c'était 24 euros un truc comme ça donc voilà donc voilà pas, pas cher du tout je suis quand même content donc ouais, c'est tout pour la rentrée du mois de avril avril 2022. Parce qu'on sait jamais si quelqu'un regarde cette Naruto. vidéo. On dirait Naruto. Ah ouais, Naruto fait ça Enfin, comme ça. Ouais, non, ah non, j'avais pas faire ça là. Mais moi, je vais pas faire. Ouais, mais moi aussi là. Tu regardes pas Naruto aussi Tu regardes Naruto euh, J'ai jamais regardé, mais je connais. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait pour... Euh... C'est tout ce qu'on a chopé. Euh, on a chopé. Donc, tout ça. Tout ça, ça a fait... Tout ça. On quand même content. Euh, C'est vrai qu'à force, ça commence à faire un biais, mais bon. En tout cas, voilà. C'est tout pour la rentrée du mois d'avril 2022. Qu'est-ce qu'on vous dit, Yann Likez, abonnez et clochez la cloche des notifications. Clochez la cloche des notifications. C'est très important. Clochez la cloche des notifications. Ça va te je que te ça... rappelle, il y a longtemps, tu oublié de clocher la, la cloche des notifications, je t'ai fait penser. Ah ouais, bah j'avais oublié de cocher la cloche ah des notifications, ouais. je m'en vais pas trop, mais bon, si tu me le dis alors, c'est que c'est vrai. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère à bientôt, bye, ciao tout le monde Ciao Salut